Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui qu'est ce qu'on va essayer de faire on va essayer de résoudre un problème dans mon shop j'ai beaucoup trop de chutes qui traînent par terre juste à côté de ma scie anglais on va essayer de résoudre ce problème et pour résoudre ce problème qu'est ce qu'on va faire on va se fabriquer un chutier qu'est ce que c'est qu'un chutier bah ben, c'est tout simplement une grosse bois boîte que je vais faire pour y mettre toutes mes chutes et là bien sûr pour créer ce chutier je vais utiliser du, ma du matériel de récupération que j'ai chopé dans la zone de don à la padaf et je vais faire bah, en fait un espèce de gros cube donc quatre euh, côtés qui seront complètement identiques et un fond. Pour ça j'utilise bah, ce gros osb vilain euh, à moitié orange euh, qui allait partir à la poubelle et je le découpe avec ma scie circulaire sur batterie pourquoi la scie circulaire sur batterie et pas euh, par exemple ma scie sur table il est beaucoup plus facile de déplacer la scie plutôt que de déplacer tout le truc d'OSB qui est super lourd. la méthode de jointure ça va être une méthode de jointure relativement simple et que j'utilise dans certains de mes projets au shop, qui est relativement simple qui est un trait de colle de la vis, pif paf pouf allez hop on y va le but ici n'est pas d'avoir un projet super joli mais un projet qui marche donc on va faire le plus simple, j'ai fini mes deux L qui vont former mon futur cube, je les assemble les uns aux autres et il me restera le dernier élément à faire, c'est à dire le fond. Et là le fond c'est aussi relativement simple, je prends mon Q cube, je trace, je découpe et là on va mettre un tout petit peu plus de vis que sur les éléments précédents puisque le fond c'est lui qui va tenir quasiment tout le poids de la structure. Donc je mets un dernière ligne de colle et je vais mettre pas mal de vis sur le fond. La dernière étape qui est l'étape la plus bizarroïde, c'est celle des roues, bien sûr, puisque un cube j'ai envie de pouvoir le bouger. Pour les roues, mais j'avais plus du tout de budget, donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai récupéré euh, des vieilles roues euh, que j'avais dans mes vieux sièges, que j'ai dépioté. Et euh, donc j'ai découpé 4 morceaux de contreplaqué, j'ai fait des petits trous pour fixer les roues. Et donc ça va me servir pour justement pouvoir trimballer un peu mon chutier à droite à gauche. Euh, le but ici n'est pas de le trimballer avec du poids puisque les roues ne supporteront pas ça. Mais ce sera de le trimballer jusqu'à sa future destination. Pour pouvoir ensuite quand il sera plein euh, aller le vider via un transpal ou un fenwick dans euh, sa destination finale. Je crée quatre petits trous pour avoir des espaces pour l'écrou de la roue. Je fixe ça à ma bois-boîte et on va être plutôt pas mal pour ce projet. C'est un petit projet qui m'a pris une grosse demi-heure, une petite heure, grand max, et qui va me permettre d'organiser un tout petit peu mieux mon shop et d'être un peu moins cradoque. La dernière étape bien sûr, bah, c'est de ranger tout le bordel de chute qui traînait à côté de ma scie onglet à droite à gauche des petites merdasses des petits bouts de trucs qui sont pas utilisables de faire un petit peu de ménage un petit coup d'aspiration et voilà mon nouveau chutier qui me permet d'être un tout petit peu mieux organisé et un peu moins cradoc j'espère que ça vous inspirera justement à organiser un peu votre shop à très bientôt et que la barbecue soit avec vous